Oui, c'est bien moi. Voilà, je suis maintenant sur, sur un chameau. Je vais faire une visite d'un village berbère parce que bon, quand j'ai l'occasion, j'en eh profite pour visiter les lieux, même si je n'ai pas beaucoup de temps. C'est au moins faire un minimum connaissance. Et je vous présente donc Shakira et Ahmed. Ahmed. Ahmed. <rire> voilà, donc Shakira, le dromadaire. Donc euh, voilà. <rire> Et je vous emmène avec moi, donc, dans ce voyage. Ça aussi, c'est, euh, voilà, prendre le temps, de, de prendre le temps, comme je dis souvent. Je vous dis à très bientôt. Simplifiez-vous la vie et soyez heureux. Ciao, ciao.